cette étape et eh bien maintenant nous allons envoyer cette température directement sur le réseau Sigfox et donc il faut pour commencer que l'on capte la température puis ensuite on va l'émettre de façon régulière sur le réseau et ensuite on verra comment l'afficher sur le backend. Donc commençons par capter la température. Et pour ça, je vous propose qu'on démarre un nouveau projet. Donc, on va faire un projet Arduino, un nouveau, hein, en faisant un fichier nouveau tout simplement. Et la première chose qu'on a à faire, c'est inclure la librairie Sigfox. Donc, on va faire un des-include assez classique pour inclure cette librairie là. Ensuite, eh bien, on va initialiser la librairie comme on a vu tout à l'heure en allant faire un begin sur cette librairie et puis comme on a besoin d'avoir un petit peu de traces dans la console et eh bien je vais rajouter l'initialisation d'une console avec un begin. Donc maintenant pour capter la température et eh bien je vais utiliser la fonction qui est disponible dans la librairie et qui me permet de récupérer la internal température, c'est pas hyper précis mais ça va bien faire l'affaire pour ce que l'on veut euh, démontrer aujourd'hui. Donc cette température, je vais commencer simplement par l'afficher de façon régulière dans la console série que j'ai initialisée. Et pour ça, on va se mettre une petite pause pour cet affichage régulier, puisque sinon, le principe d'Arduino, c'est d'exécuter une fois setup, et puis ensuite d'exécuter à l'infini loop. Donc si on veut avoir une petite pause entre les différents affichages, il va falloir qu'on fasse ça bon bien sûr il y a toujours des erreurs de compile du premier coup et là la petite blague c'est que je ne sais pas pourquoi mais ils ont mis un F majuscule à Sigfox alors qu'il euh, n'y a pas de raison spécifiquement de le faire donc une fois ce que c'est corrigé bah, on peut euh, compiler, télécharger et on voit que la, la température s'affiche bon là j'ai mis une durée qui est quand même un petit peu longue et résultat on va pas voir grand chose donc on va raccourcir ce délai là Voilà, le passer à une dizaine de secondes pour voir ce que ça donne donc là on va re-télécharger sur euh, le, le la Makerfox et donc la console se réinitialise et donc là on a deux températures qui s'affichent et puis bah, maintenant bah, il nous faut attendre attendre une dizaine de secondes qu'une nouvelle température arrive euh, donc là pour l'instant je ne veux rien faire et donc c'est logiquement la température reste la même mais euh, si euh, je commence à, à souffler un peu sur euh, ce système en accélérant pour qu'on le va plus vite et eh bien on voit que euh, la température augmente, voilà. grosso modo ça marche c'est plutôt une bonne nouvelle donc maintenant qu'on a la température et eh bien on va et mettre cette température vers Sigfox, et donc pour ça il va falloir qu'on rajoute la partie Sigfox. Alors là je vais faire un petit truc un peu tricky, il se trouve que la librairie Sigfox elle est un peu pétée de bug depuis le début, et entre autres elle revient pas du mode low power, donc pour éviter ça je vais empêcher le passage en mode low power en euh, mettant euh, le mode debug actif. Voilà, comme ça c'est la façon la plus simple de régler ce problème. Donc maintenant, on va créer une structure de données qui est ce qu'on va émettre sur le réseau Sigfox. C'est la façon la plus simple de faire avec cette librairie. Donc là, je crée juste un entier euh, qui fait euh, 8 bits et sur lequel on va mettre la température qu'on a lue précédemment. Ensuite, pour la transmission, bah, c'est ce qu'on a vu hein, quand on transfère un bit. Là, c'est exactement pareil. On va faire un, un begin de paquet et ensuite, on va euh, transmettre ces données avec un write. Ici, on lui indique euh, ce qu'on veut transmettre et la taille. Et puis à la fin, un end packet qui va nous permettre de faire l'émission. Voilà, donc pour le, la transmission, eh ben, euh, je vais l'envoyer toutes les euh, 10 secondes pour qu'on puisse voir quelque chose, hein, même si, attention, on ne respecte pas super bien le duty cycle et j'enlève cette seconde dans le délai puisque finalement, le temps d'émission étant d'à peu près 7 secondes, ça nous permettra d'avoir quelque chose qui est plus proche des 10 secondes que l'on souhaite. Voilà. Bon, enfin, après on pourra affiner un petit peu ça. Donc maintenant, on compile tout ça et on va l'envoyer et on va pouvoir le lancer pour voir ce que ça donne. Alors, on téléverse, et une fois que c'est téléversé, on a notre console, j'affiche en même temps le back-end de Sigfox, et voilà, on a notre première température qui arrive, et on la voit s'afficher dans le back-end, donc là, on va attendre une dizaine de secondes, et voilà la deuxième qui arrive, et qui va enchaîner. Donc, on a nos deux températures, et puis comme ça, et ben ça va continuer sur plusieurs températures. Alors, comme on respecte le fait qu'on ait le droit d'envoyer que 6 trams par heure, Enfin, ou presque euh, ben, on va pas en envoyer trop pour la démo voilà soyons raisonnables euh, mais bon vous voyez toutes les 10 secondes on a une nouvelle température qui s'affiche alors ça c'est bien mais vous voyez que la température elle s'affiche en hexadécimal et c'est pas forcément super lisible donc maintenant on va voir comment on peut l'afficher de façon plus euh, plus user friendly dans notre back alors, il faut savoir qu'un device euh, chez Sigfox, c'est rattaché à ce qu'on appelle un device type. Alors, un device type, en fait, c'est un groupe de devices sur lesquels on va pouvoir appliquer des euh, consignes qui vont globalement être les mêmes pour chacun des objets. Et ça, ça va nous permettre finalement, si on a des milliers d'objets, de ne pas avoir à configurer un par un les objets quand on veut faire quelque chose et en particulier quand on veut changer l'affichage. Pour accéder à l'information du device type, et eh bien euh, là, soit je l'ai créé, soit il a été créé automatiquement, ce qui est le cas euh, d'ici. Je vais aller dans les informations du device et je vais trouver l'info sur lequel je peux cliquer. Alors dans le device type, on va trouver un certain nombre de choses. On aura le temps d'y revenir. Vous voyez qu'on peut avoir par exemple des statistiques globales sur un groupe d'objets. Et puis, on va surtout avoir les informations. Et si on édite ces informations sur ce device type, on va avoir accès à un certain nombre d'informations complémentaires, dont une qui nous intéresse tout de suite, qui est le display type, c'est-à-dire la façon dont on va afficher les données qui sont renvoyées par l'objet. Donc il y a des formats qui sont prédéfinis, et sinon on va pouvoir utiliser un format qui est la grammaire custom, sur lequel on va pouvoir nous définir quel est le contenu et quels sont les champs de la trame qu'on envoie. Alors on a des exemples, je ne vous cache pas que ce n'est pas le truc le plus user-friendly qu'on ait vu, surtout si vous avez utilisé TTN précédemment qui utilise du JavaScript pour faire cette opération-là là c'est un codage beaucoup plus compact euh, mais finalement ce n'est pas très compliqué, on va dire euh, le nom de la variable enfin, le nom qu'on souhaite donner à la variable euh, son type, le bit auquel elle commence, euh, combien elle, elle fait de bits et, et comme ça on va pouvoir définir les champs. Donc là dans l'exemple on a deux entiers de 8 bits qui se suivent et ça ressemble assez bien à ce qu'on veut faire donc on va pouvoir le définir un peu de la même façon donc nous on va déclarer une température et on va dire que cette température elle commence eh bien, au bit 0 elle est sous forme d'un entier et sa taille, c'est 8 bits. Voilà. C'est finalement assez simple quand on a euh, un format de trame qui est simple, c'est pas mal. Petite remarque par contre, on ne peut définir qu'une un seul, seule grammaire, donc il veut dire que toutes les trames doivent avoir le même format, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un objet. Alors, vous voyez que dès qu'on a fait ça et qu'on l'a appliqué, eh bien, on voit tout de suite que les données sont mises à jour et maintenant on peut lire la température qui est euh, lisible par un humain dans le back-end, ce qui est quand même plus agréable que d'avoir euh, des octets en hexadécimal. Alors la prochaine étape, et eh bien maintenant, euh, nous allons voir comment relier ça pour le grapher.